Marie, content d'être avec Bonjour. toi, bienvenue sur, euh, sur cette petite chaîne Témoignages. Aujourd'hui tu vas nous parler un petit peu de, de ton expérience dans la formation avancée euh, en facilitation. Alors est-ce que tu peux euh, après t'être présentée en deux mots euh, nous dire pourquoi tu as, as décidé de suivre cette formation Oui en fait euh, moi je, ça fait cinq ans que j'interviens à, à mon compte euh, dans, euh, dans une, une entreprise qui s'appelle Altérité, où j'accompagne en fait, des équipes dans le domaine du social et aussi dans le domaine ecclésial. J'ai remarqué aussi que euh, eh ben, ce n'était pas forcément facile de, de toujours euh, coopérer ensemble, de, aussi d'être euh, un petit peu agile, actif, réactif, faire en sorte que chacun puisse euh, s'exprimer et amener... Euh, ce qui, ce qui lui tient à cœur, ses potentiels, ses envies, et en même temps de, de se sentir bien dans la durée, euh, que, que les, les projets puissent aussi servir à, au développement et à l'épanouissement de chacun. Comme tu avais suivi la formation de base, donc piloter une organisation agile, est les fondamentaux pour poser un peu les bases de la gouvernance partagée, expérimenter déjà plusieurs outils, euh, pourquoi tu as décidé de suivre voilà, cette formation avancée à la facilitation oui, ben, en fait, euh, déjà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, la première formation parce que effectivement moi, j'étais travailleur social. Ensuite, j'ai fait la socio. La socio, c'est un peu conceptuel. J'ai continué par la thérapie sociale. C'est pareil, c'est beaucoup de travail sur soi, sur la posture, le positionnement, etc. J'ai commencé un petit peu à travailler des outils en... en quand je me suis formée en coaching, mais euh, donc là, ça m'a donné des outils pour l'individuel, mais il me manquait vraiment, euh, je trouve, des outils très pratico-pratiques et applicables directement quand j'accompagne une équipe, quand j'accompagne euh, voilà des, des membres d'une paroisse euh, à, à coopérer et, euh, et c'est vrai que vos outils sont tellement bien fournis, mais le fait de pouvoir les expérimenter, euh, c'est quand même euh, voilà oui. un pas de plus nécessaire. D'accord. Donc, j'entends mm. dans la, la formation de base, tu as découvert un, un peu ce panel d'outils et tu avais envie mm. d'aller plus loin dans l'expérimentation, notamment de la partie facilitation pour que, pour que toi tu puisses euh, ouais. euh, améliorer ta posture en tant qu'animatrice. Oui. Qu et du coup, quelle est la chose que, que tu as le plus appréciée dans, dans ces deux jours de formation Mais Le fait de pouvoir euh, effectivement bah, faciliter moi-même des temps de, par exemple, de, de prise de décision par consentement, parce que je trouve que c'est super important, intéressant. Euh, le fait de pouvoir euh, euh, ouais, vivre aussi une réunion euh, opérationnelle, parce que ça, c'est des choses qui... Euh, euh, que j'ai pu partager qui ont beaucoup beaucoup aidé euh, j'aime beaucoup les temps de feedback et de débriefing parce que oui. je trouve que c'est vraiment important et les, et les moments en fait ce que j'ai aimé je crois <rire> c'est le début, l'inclusion, j'ai beaucoup aimé ce temps parce qu'on est, on est tout de suite de rentrer dans les choses profondes et personnelles et pareil à la fin du coup ça fait un juste équilibre entre des outils qui peuvent paraître un peu techniques et puis nos ressentis nos émotions Très bien, merci Marie. Et puis, par rapport aux, aux difficultés, choses qui t'ont été un peu plus difficiles pendant cette, pendant cette formation, qu'est-ce que ce serait En fait, j'ai eu l'occasion, de, depuis notre première formation sur les fondamentaux, d'expérimenter de, quasiment tout, tout les, tous les domaines. Quoi, de... Il y en a un que je n'ai pas expérimenté, c'est la question des rôles et, euh, et euh, voilà, de la structure. Et, et, et ça, vraiment, j'aurais aimé, euh, y travailler parce que c'est un besoin que, que je perçois, c'est des choses que j'ai prévu de travailler avec les organisations que j'accompagne. Et, et du coup, euh, donc apparemment, c'est travaillé lors du troisième module. Donc, oui. euh, je m'y inscris avec joie. Mais euh, voilà, je vais devoir attendre encore un petit peu. Et par rapport à ce que tu ferais de différent, suite à cette formation, est-ce qu'il y a un endroit où tu t'es dit, tiens, dans ma manière de faciliter d'habitude euh, à, tel, à tel endroit, à tel moment, pour tel type de réunion, tel type de processus, euh, là, j'ai vraiment un truc à prendre avec. Quand moi-même, je suis concernée, hein, parce que je suis quand même, euh, je fais partie de collectif moi-même, hein, des choses qui me tiennent à cœur, je n'arrivais pas en fait, à rentrer dans cette dynamique. Je n'arrivais pas à impulser, pas à, oui, à impulser ce, ce type de fonctionnement dans les réunions, dans nos rencontres, etc. Alors, on n'est pas obligé de tout refaire, hein. on peut commencer petit à petit. Et puis aussi, hein, quand les choses sont déjà structurées, on ne peut pas imposer non plus un, un modèle. Et, euh, et là, j'ai l'impression, vraiment, en tout cas, j'ai ressenti un truc pendant ce, ces deux jours, j'ai commencé à envoyer deux, trois mails à des collectifs qui me tiennent à cœur. J'ai dit, écoutez, là, la prochaine fois, il faut que je vous propose quelque chose. Peut-être qu'on pourrait expérimenter un autre type de fonctionnement euh, etc. J'ai vraiment senti cet élan-là. Et avant, je ne m'en sentais peut-être pas capable. Voilà. J'ai l'impression que ça devient quasiment, euh, on va dire, ça s'impose à moi, tu oui. vois, dans chaque domaine dans lequel j'interviens ou je suis concernée, et pas seulement dans mon domaine professionnel. Oui. Euh, dernière question, c'est à qui est-ce que tu recommanderais cette formation, la facilitation alors, si je dis à tout le monde, ça va être un peu… Mais en fait, je le pense. Euh, bah, je le pense. Généralement, les, les, gens, les gens commencent par dire à tout le monde, puis après, ils précisent. Voilà, c'est ce que voilà. j'allais faire. <rire> c'est ce que j'allais faire. En tout cas, ce qui est génial, c'est que j'ai eu l'occasion, effectivement, de mettre en œuvre euh, dans deux fois, depuis que j'ai commencé, dans la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, on sait que ce sont des sujets lourds, que ce sont des institutions complexes, qu'il y a beaucoup de turnover. Il y a beaucoup de difficultés du coup, entre les équipes puisque les problématiques des, des jeunes et des enfants rejaillissent un petit peu hein, sur, sur, le, sur les équipes. Et, et euh, ouais, j'aimerais vraiment, euh, et même dans le champ du, du, du handicap dans lequel j'interviens, j'aimerais le proposer euh, ben, au chef de service hein, parce que je, je trouve que c'est dommage, c'est des fonctionnements encore à l'ancienne tellement pyramidaux. En fait, on ne se sert pas du tout. De, de, de, des, des constats que font les travailleurs sociaux sur le terrain on ne se sert pas, on, on, on ne leur permet pas de proposer des choses c'est des choses qui sont euh, euh, proposées d'en haut et qu'on essaie de faire appliquer et que c'est tellement dommage parce qu'on se prive de toute cette intelligence collective des travailleurs de terrain et puis bien sûr aussi hein, j'ai eu de la chance là, il y a un ou deux pasteurs qui ont participé à votre webinaire la dernière fois j'étais super contente parce que pour faire en sorte que chacun se sente bien participant, engagé, responsable aussi dans une, une église, une paroisse, euh, je trouve que eh ben, ça permettrait d'avoir de des conseils d'église qui soient euh, à la fois plus courts, hein, parce que c'est sur le temps bénévole des gens, et à la fois plus, euh, plus euh, actifs, on va dire plus opérationnels. Euh, voilà, chacun sache ce qu'il fait jusqu'à où, ça éviterait tellement de malentendus, ça va affecter aussi no notre foi, puisqu'on va mélanger les choses. En tout cas, ça, c'est les deux domaines dans lesquels j'interviens. Bien sûr, je pense qu'il faut que ça se diffuse dans tous les domaines, hein, notamment celui de l'entreprise. Mais en tout cas, vraiment, j'encourage je ces deux publics à, à venir se former. Très eh bien. Ben, un grand merci, Marie-Christine, pour, pour le temps que tu nous idée. as accordé. Et puis, au plaisir de te retrouver alors, euh, lors d'une mm -hmm. prochaine session, peut-être celle de Transformation.